Là, ça se passe. Alors, je vous dis, est Salvateur Est-ce que euh, Coyote est Ouais. C'est le monsieur qui a sauvé Laurent Coé Aldante. Pruderichotte. C'est pas plus vrai, c'est toi, Léon Mais on savait pas <rire> On se disait, mais ah, bah, enchanté, moi, Et je suis très Salut. content Salut. parce que tu bruit. sais. Euh... Un bout de temps Un bout de temps. Ouf Quand même. C'est notre frère. C'est vrai non. Et toi, tu es à Marseille non. non. Ou à Limoges Non, même pas, je suis dans un village. Pardon. Moi, je suis pas la poésie, je suis dans, dans le béton. Genre. Et toi, tu es dans l'archi Ouais, je porte, la, je porte, la, je porte ouais, une, une bétonnière ouais. à la boutonnière. C'est pas vrai ouais. Ah ouais. Bah, bah, je, pas je, je viens de sortir de, avec des copains qui, euh, qui Alors, travaillaient on sur on le béton. les mariages, si possible, j'aime bien les mariages un petit peu artistiques, si on peut faire ouais, des, des trucs. Vrai. On ne va pas faire de la foule Je voudrais me lancer là-dedans Enfin, en tout cas, là, par contre c'était promac, c'était Et moi, la pour de mariage, je en fait me sens trop fait. bien là-dedans, enfin, il y a un Et là, truc... Et tout le monde en a fait une... Bon, voilà, je sors du restaurant. Ce soir... Je dors... Là. côté des trois arbres que n'a pas peint Cézanne. Voici donc la marque pour identifier le chemin. Toile d'araignée, cul, fesse. Penchant sur le côté gauche, c'est fou comme on parle quand on marche. Là, ce sont les trois bouches, et là. Voici donc un tour d'horizon, lumière descendante, d'une île de l'Aigle. Avec la lumière descendante, voici la face cachée de Cézanne. Tour d'horizon. Sur voilà. mes deux pattes. sur mes deux pattes. Wow. ça tourne ça tourne là nous voyons la prairie en face la prairie qu'on appelle la prairie qu'on appelle merde y'a des gens qui arrivent oh putain fait chier putain Pff, faut pas être tranquille voilà ça s'appelle la pourriture ou je sais plus quoi la pourrière et c'est là que 200 ans avant Jésus, c'est là qu'il s'est passé des choses, des choses extraordinaires. Il y a eu des assassinats, ils ont laissé pourrir les hommes sur terre, d'où peut-être la couleur rouge de cette terre. C'est plutôt une tête à l'envers avec un corps décapité. La victoire Ramers. Quand on rapproche l'objectif, on n'a pas du tout... Ooh. L'intestin rogé de morve, nourri de morve le cerveau. Élu, peuples élus. Et... Euh, L'intestin nourri de morve. Euh, le cerveau de mensonges. Peuples élus et fous d'un clown. Interprétant leurs propres excréments dans les farces, dans les astres, le vol des oiseaux. Esclaves venus de pays froids et de pays brûlants, esclaves toujours plus esclaves, troupeaux rongés de vermine, affamés et survolés d'un coup de fouet. Alors, comme on se gonfle son propre duvet, le teigneux devient la barbe du prophète. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Et rien, il cligne de l'œil vers les lespons et crime l'Asie en flur, bulle, nullité, avec avant-garde, favoris et troupes cachées pour que nul ne pique, favoris, pas de place pour la reine et le tribunal, si nul ne pique, favoris, courtisan, cravate et large ruban dans ce large ruban. Dans ces larges rubans, dans ces larges rubans, dans ces larges rubans, volettes mon des rêves. Les pieds beaux voient les stades détruits, les troupeaux pions. Piétine les champs de lupins parce que ce parfum les fait douter d'humeur, seulement de la substance d'anus. Les êtres gras poursuivent les gazelles, le bel animal rapide comme le vent. <rire> L'aune ici se renverse, la mare examine la source, le verre mesure l'aune, le crapaud crache dans la bouche de la violette, Alléluia, aiguise son ventre dans la euh... gra... Vienne. Un parc à crapaud comme monument de l'histoire. papa, ce que n'a pas pas Matisse, des poissons desséchés. Des longs hommes morts, comme des obus allongés, comme des obus allongés. I play the game, play the game, I play the game, play the game, I play the game, I play the game, I play the game, I play the game. Un cimetière d'hommes allongés. I play the game, play the game.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 I play the game. I play the game. I play the game. I play the game. I play the game. I play the game. Je marche sur un homme allongé. I play the game. Je marche sur un enfant allongé. Je marche sur le ventre d'une femme enceinte. I play the game. I play the game. Je marque sur un corps inanimé. I play the game. I play the game. Je marque. Je marche. Si Je marque. Je marque et je marche sur le sol. I play the game, la fonte des mondes. I play the game, I play the game, I play the game. Je marche et marque le sol. je marche sous le ventre, mon monde. Et là, la, la peau, la peau plus forte, la peau dominante, Play the game play the game play the game i played the game i played the game i played the game i played the game i played the game play the game play the game i played the game i played play the game play the game play the game play the game J'ai pris la route des morts, et je me suis perdu. Les morts, vous êtes encore plus vivants que nous. Regardez-vous. Fier. En haut de la montagne. Et mon chemin, où il est Merde. Le soleil. Je regarde le soleil. La face cachée de Cézanne. La face cachée de Cézanne, c'est la Vélanus, ville... la Vélanus. Ville... Ville... De répondre la baigneuse de cézanne mmh. Mmh. de cézanne mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. La lumière est rouge, le soleil. serait ambroisie pour toi, ou extrait nectar, ou cette hydromelle locale le chouchène. Mais c'est pas si sûr, car c'est pas si loin. Et si bec de toi approche du couvercle, tout prêt, à toucher, le nez c'est pareil, que sentiras-tu L'acre du vernis, le frais lisse de l'enduit, un peu de boisé encore, résiné, Canfré, avec immixion dans la sensation de restes d'odeur de petites pinets d'ici des bruyères ou pique-niques jadis, et riz, et jeux de ballon, et la confection des colliers maison avec les aiguilles, et les spots soleil tombés du branchage, le trou blanc de l'astre à l'apex de voûte sur du lambeau bleu, et lui, en Marcel spartiate, et les mollets blancs sous short de sortie, à piocher bouquin pour être pas là tout en y étant Oui, oui. Mais pas seulement, car tu sentiras ce que veut sentir. Plus, tu sentiras, si tu le veux fort, rien d'autre que ça. Et ce que voudra qui te monte en ondes de genre capiteux... C'est droite, à droite, oui, oui, là on y est, là. Ouais, ouais, là on y est, super, super, génial. Magnifique. Ah oh, bah, c'est surtout, oh, super, que tu le signes, que c'est toi le, le médiateur de ce, de ce parcours. Et euh, génial, je te remercie beaucoup